Chers traders et investisseurs, mardi 4 juin, bonjour. Le marché subit ce matin une jolie réaction technique dans une ambiance générale baissière. En effet, après euh, après une incursion baissière dès l'ouverture des marchés actions à 9h du matin, il s'est ensuite majestueusement retourné pour réaliser comme, comme nous, puisque nous l'avons pris à son démarrage, un mouvement haussier très conséquent sur le DAX et les autres indices européens. Faut-il en tirer de nouvelles conclusions suite à ce mouvement impressionnant Clairement non. Le marché est résilient, mais l'environnement général reste très mauvais. Donc la remontée ou le rebond technique est effectivement impressionnante, mais en aucun cas nous ne pouvons for nous forger une opinion différente de celle que nous avions ces derniers jours. Patientons pour voir ce qu'il se passera dans les heures et surtout les jours qui viennent. Donc, ce matin, pour ce qui nous concerne, puisque nous avons vu ce retournement très tôt, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, avec... Évidemment, ce mouvement énorme de plus de 200 points sur le DAX à l'heure à laquelle nous nous parlons. De toute façon, cet après-midi sera très intéressant pour voir comment et surtout la clôture de New York se produira. Nous vous souhaitons de très bons trades et une bonne journée.